Bonjour tout le monde, c'est ce Go Geek. Putain, c'est vraiment nul mes introductions à l'époque. Et vous savez quoi Il y a pas mal de youtubeurs qui aiment bien faire ce genre de vidéos, c'est-à-dire réagir à des anciennes vidéos. Moi, de toute façon, euh, je vois bien la différence euh, à vue-œil. Vue. Je suis passé de 0 effort à 169 d'effort. Ça, c et il y a aussi les monteurs qui partagent leur euh, maquette avant de devenir monteur officiel d'une chaîne YouTube. Mais par contre, je suis sûr que vous n'avez pas vu une vidéo de ce genre. Une vidéo alpha qui a été montée par n'importe qui, et que ensuite il le partage à un YouTubeur, et que ce YouTubeur-là le modifie pour la rendre meilleure. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter ma vidéo alpha que j'ai fait pour quelqu'un. Alors bien sûr un peu de contexte parce que ça date quand même de 5 ans cette vidéo limite. Alors il faut savoir que cette vidéo je l'ai montée pour Folirex, le fameux youtubeur ou le fameux streamer pour certains. Et au début il avait dit qu'il avait fait une vidéo et moi je me suis dit lol je vais prendre sa place. Du coup j'ai fait le montage et je l'ai envoyé à Folirex en privé. Il avait dit que c'était très bien et limite c'était ce qu'il voulait avoir et après quand j'ai vu le rendu final quand il a publié la vidéo et eh bien il y a eu des choses différentes. Bon en vrai je pense que son message voulait dire très bien mais il y avait marqué entre parenthèses ou euh, masqué peut mieux faire. Et donc j'avais retrouvé cette vidéo par... Hasard sur mon disque dur parce que je me suis dit eh hey, pourquoi pas faire une vidéo pour partager ça donc voilà ouais, le seul truc à retenir c'est que c'est un montage qui date de 5 ans donc il y aura des gags un peu malaisants et aussi parce que il y a fois dedans ce qui pourrait être malaisant aussi mais bon mesdames et messieurs voici en exclusivité rien que pour vous la peur point entre parenthèses best of life j'ai mode horror map version hugo snyder cut alors il va se passer un truc avant que ce live commence, c'est que je vais faire un petit tweet. Un tweet où je vais dire que je suis en live Twitch euh, sur un jeu qui s'appelle Garry's Mod. Du coup ce que je vais vous demander c'est de RT ce tweet et de le partager à votre famille, votre chien, votre fils, euh, votre fille. Ou je ne sais quel autre animal de compagnie. Je lance le live. Go, go, go. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir Madcard, Docman, Def, Kiwi levelly <rire> euh, et Hugo Geek bien entendu et salut Temi Boy qui vient de rejoindre Temi Boy je suis désolé c'est la première fois que je vois ton pseudo du coup je le prononce sûrement très mal je vais lancer euh, Garis Mod non je plaisante c'est déjà lancé bien entendu puisque je suis un streamer professionnel dis-moi comment se prononce ton pseudo si jamais je l'ai mal dit alors il y a The Hugo Geek maxem 818 Levly Pardon, Master Sam04 quoi? Nabenki, Nabenki, Dorian, Def, Nartolf Je suis désolé, ça sonnait allemand de ouf. Stay Will. Putain, ça fait genre, tu es Stewill, Will, tu n'as plus de pénis. Donc j'ai bien dit tous les pseudos, je suis content. C'est vachement sombre. Oh, ouais qu'est-ce que c'était que ça? Putain, ça commence déjà les screamers. Enfin, les screamers, c'était pas vraiment un screamer, mais Il y a une petite lumière blanche. Euh, très bien, là y'a quoi Un ordinateur Il marche plus. Damn Damn Daniel Damn Daniel Oh putain, non, c'est un couloir, les gars. Eh, c'est un couloir Eh, j'aime pas ça. Putain, attendez. Il s'est rien passé. Yes Faut lire victime. <rire> non, mais là, je suis en mode. Vous vous rendez pas compte, c'est stressant. Je me suis mis dans le noir, et en plus, euh, j'ai le son assez fort pour que vous vous amusiez bien pendant que je me fais caca dessus. <rire> j'ai peur. Ah Qu'est-ce qu'il y a Attendez, je me mets en PLS. Oh, on est dehors On est dehors, c'est bon Merci à tous pour regarder ce live, au revoir Il euh, y a une petite trappe ici, mais je vais d'abord euh, aller aux alentours, voir s'il n'y a pas quelque chose. <rire> c'est quoi ce truc <rire> Coucou Oh putain, attention, pourquoi un pied de biche s'appelle un pied de biche A cause de la forme qui ressemble à un pied de biche. Et parce que c'est des chasseurs qui l'ont créé. Non, je chance. Putain J'ai juste vu un tableau apparaître, ça m'a fait flipper. Ah wow, wow wow Bonjour Au revoir Oh attendez Genre j'ai fait Ah merde j'ai fait un dab en, en me cachant ah, C'était pas volontaire hein. les boys Qu'est ce que c'est Merci pour le follow Ah il y a une autre clé là c'était la porte d'ici Il y eu des sales bruits là, j'aime pas ça. En fait, il y a eu des partages sur Twitter, je viens de voir. Du coup, merci à tous ceux qui partagent sur Twitter, ça me fait grave plaisir et ça aide le live, vous vous rendez pas compte. Wow So much, waouh vous êtes sérieux wow. <rire> wow Putain vous êtes con Oh attention j'ai une question de Catch, euh, tu penses qu'il va gagner Finn Lord, King Demon Bill <rire> Ou Seth Rollins Moi je voudrais que ce soit Seth Rollins Parce que ouais, Il y a eu des yeux juste là <rire> Parce qu'en fait, euh, Finn Balor Pour moi, il vient de la NXT Et forcément il doit être moins bon Que il doit être moins bon qu'un mec de la WWE, par contre là je regarde pas. Oui, Seth il vient de la NXT, mais maintenant il a la WWE depuis des années. Et Seth... Pourquoi il y a eu un cadavre qui m'a montré ses couilles C'est totalement euh, n'importe quoi. Non mais je flippe trop Arrêtez de dire pas Putain, moi, je c'est un jeu Garry's c'est super mal fait, on est d'accord, mais moi je suis un trouillard. C'est pour ça que je fais pas des vidéos horreurs. C'est c'est un trouillard, il ose faire des vidéos horreur, moi j'ose pas. Enfin, Quoique je fais un live horreur, ok, j'en ferai une vidéo, mais... Ouais, d'ailleurs, ce live... <rire> c'est le live fermé. Je vais appuyer 100 fois pour attirer. Folie est meilleure que Ceros, bien entendu. <rire> oh Hmm, putain, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Putain, bon, je préfère ça à des screamers, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord. Donc, euh, je, je suis sur des rails, très bien. Qu'est-ce qui se passe Un train m'a écrasé, super. Et c'était super bien fait en plus. Hein. Très bien. Ça sort les petits screamers, très bien. C'est chelou cette façon qu'il a de te regarder. C'est chelou cette façon qu'il a de te regarder. Waouh! Je suis dans le noir, je regarde pas. Arrêtez avec les dabs, je sais pas exprès, je vous ai <rire> dit. Putain! Ah! Ah! Qu'est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce qu'on s'amuse? Exit! Il y a un piège là Je l'ai vu Putain je tombe dedans comme un bolos quoi Pose coca Parce que oui Folie il a eu peur Folie a besoin d'énergie ah, Placement de produit voilà Je reçois 300 euros de coca en fait Et je reçois aussi un placement de produit de tuc Tuc euh, qui réveillera euh, Vos papis et vos apéritifs Voilà, et en plus ça fait du bien, parce que j'avais faim. Vous et votre ami, enfin vous et vos amis, vous êtes en voyage, le, le moteur de votre voiture s'est arrêté. C'est un scénario tout à fait original. Euh, il se passe des trucs, en fait je sais pas le traduire, et la porte derrière vous euh, est fermée et tu dois t'enfuir. Ta mission, essayer de t'échapper. Voilà, j'arrive pas à traduire la suite correctement mais j'ai compris <rire> Bonjour, bonjour, comment ça va Waouh, il y a une petite ombre Et vous avez vu, j'ai pas fait de dab <rire> Bon bah je suis mort Merci à tous, euh, au revoir Woi woi wo wo wo wo calm down okay calm down que la force de markiplier soit avec moi okay guys so what we're going to do is that we're going to go there there's nothing il n'y a rien rien du tout wait me mais... ouais ouais putain ça c'est bien non à mon avis faut pas que je rentre là-dedans je vais fermer la porte d'accord et puis on se dit, euh, à jamais, hein Non, je vais prendre une caisse. Je vais faire une diversion, le jeu, il va rien comprendre. Allez, salut Au revoir Très bien. Au revoir Bonne journée Waouh. Le sol tremble, waouh Mais c'est trop bien fait J'ai flippé J'ai eu trop peur je suis un peu perdu, à vrai dire. Waouh Bonjour Très bien, tu disparais comme ça, tranquille. C'est sataniste, je ne vais pas là-bas. Bon, à mon avis, j'ai pas le choix, je dois descendre là-bas. Bon, je vais descendre, mais d'abord je vais prendre un peu de coca. Mon <rire> live torse nu, euh, même pour 100 euros, je l'aurais. Oh Ça y est, je viens de voir les messages de, de tous ceux qui se foutent de ma gueule dans le chat parce que j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a là Je le prends Voilà. Si je garde ça, à mon avis, je ne risque plus rien. Du coup, je vais le garder. Sortez de ce corps Je comprends rien. À mon avis, je dois amener la croix là-haut parce qu'ils m'ont dit que c'était la fleur du diable ou je sais pas quoi. Ben, pas du tout. Là je suis un peu perdu Comme du pain Du pain perdu euh, euh, euh, euh. Tous les viewers viennent de partir Comment ça Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'il faut faire ici à partir de maintenant Mets la groie sur le gros pentagramme Euh ouais mais je sais plus où je l'ai mise <rire> Très bien En fait fallait que j'aille dans d'autres salles je t'ai sauvé. Montre-moi le chemin. Oh, attention. Il y avait rien. Ouais, moi, je me méfie. Hein. Merde, j'ai encore fait un dab. Je viens de me rendre compte. Désolé, ceux que ça choque. Mais je m'en fous. C'est la dernière salle. Bonjour, petit Timothée. Avec sa famille. Il y a trop de tableaux. Et il y a des parapluies. Look at my je vais péter le tableau parce qu'il me. Ça me fait flipper moi. Je sais pas pourquoi. Dès qu'il y a des tableaux, moi je flippe Waouh, <rire> waouh, waouh. Wow Est-ce que je peux aller là-dedans quand même S'il vous plaît. <rire> S'il vous plaît, je rentre. Ah, il y a une croix. Satan. Satan la bite. <rire> non, je garde la croix maintenant. À mon avis, il faut que je l'amène à la fleur. Parce qu'avant, la croix a disparu à la fleur. Je sais plus où c'est. Non, la croix. La croix. Non. Allez là. Yes Eh, hey, en a plein, je suis sûr, dans le chat, ils ont fait bolos, bolos, bolos. Mais non, j'ai retrouvé la croix. C'est vous, les bolos. C'est là Vas-y Fais ton job Je regarde pas. Tu dois sucer la croix. Faut tu dois sucer la croix pour sauter. Et, et mets ta caméra pour qu'on te voit bien le faire. Mets ta bite dans le... Tu dois chanter une chanson des.. <rire> ah mais je sais pas quoi faire. Envoyez-moi des dons pour me dire euh, ce qu'il faut faire. <rire> bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de map parce qu'en tournant rond, ça sert strictement à rien. Parce que bon, euh, vos solutions, c'est-à-dire qu'elles mettent pas des masses. Faut dire rien que c'est un adolescent. Quand il a peur, il fait des dabs. Voici son histoire. Alors tout est arrivé très vite, je faisais des lives. Euh... Des lives. Et tout à coup.. Euh... J'ai vu un fantôme et j'ai fait un dab. C'est ainsi que tout a commencé, j'ai envie de te dire. Merci OneFolyrex pour ces 90 euros. Eh bah oui, c'était une blague, je n'ai pas reçu de don. Parce qu'en fait, je vais vous dire un petit secret, j'ai un petit bouton là. Regardez, là il y aura un nouveau follow. Attention, nouveau follow. Merci. Et là vous êtes en train de vous demander, merde si ça se trouve je suis le seul à regarder le live, si ça se trouve je suis tout seul, et en fait il envoie plein de notifications pour me faire croire qu'on est plein alors qu'en fait on est que deux. Et oui, et c'est comme ça que commence votre perte de toute logique et c'est là que vous êtes perdu, vous êtes complètement perdu et vous ne savez plus quoi faire, mais c'est normal parce que je bois un coca. Ah, M'empêche, je suis sûr, il y en a certains entre vous qui ont cru, qui ont commencé à, à avoir peur, mais vous inquiétez pas, je pense pas que ce soir... Eh ben non, c'est encore un fake Ah, j'adore. Ok, il y a un fantôme qui est passé, mais ça m'a pas fait peur du tout. Je crois que ça y est, je suis immunisé, je n'aurai plus jamais peur. Ah, vous êtes baisé. Ok, bah voilà. Ah, d'accord Maintenant, tu vois ce que je vois. Arrêtez de dire que je dab, putain. Ah, mais j'avais fini en fait, c'était The End. J'ai terminé la map. Je suis con. En fait, j'ai fini. L'autre c'est pas moi qui l'a fait, c'est euh, My Fucking Mess. Euh, voilà, euh, bah, j'ai rien d'autre à dire à la fin, à part couper la musique et euh, vous montrer qu'il y a deux vidéos. Euh, merci le chat pour niquer mon autre eau. Voilà.